Bonjour, donc je suis Nicolas Lesconnec et je suis en charge de l'activité Technology Adoption au sein de SIGFOX. Euh, SIGFOX qui est donc une société française spécialisée dans l'Internet des objets ou Internet of Things. Euh, le, le métier de SIGFOX, on va dire la mission de SIGFOX, c'est de, de faire parler le, le monde physique, faire parler les, les choses, les objets. Donc on est vraiment dans les things de IoT of Things. On est tant sur l'IoT au sens euh, Consumer Electronics, donc du, du, du tracker d'activité, de la balance connectée ou de, de l'assistant euh, personnel connecté à la maison. On est vraiment plutôt au, au sens euh, Massive IoT, donc on va dire M-IoT, qui est de faire parler euh, une multitude de choses hein, du quotidien, enfin du quotidien dans le monde professionnel, donc qui peut aller de, de la palette à la poubelle connectée euh, au conteneur euh, à ordures connecté dans, dans les villes, à la place de parking, aux champs, euh, voilà, aux salles de réunion dans des entreprises, etc. Donc on est vraiment sur la, la chose communicante plutôt que sur l'objet connecté. C'est un petit peu la, la différence entre les, les termes français et anglais. Donc au sein de SIGFOX, qui est aujourd'hui une, une entreprise de 400 personnes, moi donc je m'occupe de cette partie technologie adoption qui a un, un rôle d'évangélisation et ma mission est de faire en sorte que l'ensemble le, des gens aient une connaissance, enfin, l'ensemble gens concernés, qui est bien un début, aient une connaissance de ce qu'est SIGFOX et de ce que propose SIGFOX comme service, euh, et que ces gens-là aient également une compréhension de cette offre. Euh, entre la connaissance et la compréhension, et, il peut y a un petit peu de déperdition, et de faire en sorte que n'importe quelle entreprise ou n'importe quel individuel, n'importe quel étudiant, ait la possibilité de démarrer en quelques minutes avec nos services. Donc la mise à la disposition. De L'information des plateformes de, de documentation euh, de tutoriels, l'accès aux outils euh, matériels, donc électroniques comme aux plateformes en ligne permettant de démarrer très rapidement euh, n'importe où sur le globe. Euh, petite particularité donc, j'ai dit Sigfox est une entreprise de 400 personnes, mais Sigfox est en fait hein, une fédération. C'est à dire que Sigfox est la, la maison mère, celle qui a, qui gère le cœur de réseau qui gère la, la, le protocole de communication Sigfox mais on, nous travaillons dans la main donc avec une fédération d'opérateurs SIGFOX, qui sont donc des partenaires euh, identifiés dans chacun des pays, et qui vont être dans chaque pays en charge du déploiement de l'infrastructure. Puisque euh, SIGFOX est un modèle de réseau de communication opéré, ce qui veut dire que c'est une installation d'infrastructures, de stations de réception dans chacun des pays. Aujourd'hui, nous avons 45 pays, donc 45 partenaires, qui opèrent le réseau, euh, tant en Amérique latine, qu'en Amérique du Nord, qu'en Afrique euh, du Sud, au Moyen-Orient, euh, en Europe et en Asie de l'Est. En plus de ces 400 personnes qui sont au sein de SIGFOX, vous avez toute la multitude euh, de gens qui sont dans ces, dans ces entreprises-là, dans 45 pays dans le monde. Le fondement de, de l'offre SIGFOX, c'est vraiment ça, c'est de faire communiquer les choses et de permettre à n'importe quelle entreprise, aujourd'hui et demain, d'obtenir de, plus d'informations, des informations plus fines sur euh, ce qui se passe au sein de son activité. Donc ça va être la localisation des biens, ça va être la sécurisation de sites isolés, euh, une, la surveillance de la chaîne du froid dans, la, dans le monde agroalimentaire, euh, la surveillance des sols euh, en agriculture, euh, la sécurité, avec l'exemple des, des alarmes de maison, des alarmes pour euh, résidence secondaire. Donc tout un tas d'applications, en fait, un champ d'application qui est très vaste, puisqu'il s'agit de n'importe quel capteur qui est d'environnement qui va bénéficier, euh, pour un surcoût très léger, d'émettre des informations vers Internet, et donc de pouvoir remonter des informations, soit d'événements, c'est-à-dire détecter une ouverture, une fermeture, un changement brusque euh, de conditions de température, euh, un changement d'orientation, quelque chose qui est stocké la tête en bas, ou euh, des mesures périodiques, qui vont être périodiquement de renvoyer la position, par exemple, de renvoyer la latitude, la longitude, ou de, de renvoyer périodiquement les, les conditions... Euh, autour de, du capteur. Donc, Chaque chose qui va bénéficier, qui peut bénéficier, qui peut améliorer des choses, va bénéficier du service Cycfox. La particularité, c'est on pousse à cette révolution du massive IoT en euh, cassant un petit peu les codes, c'est-à-dire en réduisant euh, très fort, donc depuis déjà quelques années, et de plus en plus, les coûts, tant les coûts matériels, puisqu'on est sur un, un processus de communication très simple, qui permet d'avoir des, des objets communicants très simples avec euh, un modem à 2 à euros avec une, des microcontrôleurs très basiques. On n'a pas besoin d'avoir de microordinateur. Un microcontrôleur très basique va permettre de mesurer l'environnement et de transmettre les informations via réseau. Donc très faible coût matériel, très faible coût de, de service, puisque le, le service est, propose des coûts qui peuvent descendre à 1 euro, voire en dessous d'un euro par an, par objet communicant, sur des très larges flottes d'entreprises. Voilà, des très faibles coûts pour permettre, à, surtout très faibles coûts énergétiques, d'envoyer des informations. Euh, Faible coût énergétique, c'est important. Euh, la première raison, c'est que c'est un, un fort coût caché. C'est-à-dire que quand vous êtes sur un déploiement de plusieurs centaines de milliers de capteurs, euh, sur une chaîne logistique par exemple, de devoir recher, recharger les batteries ou changer les piles toutes les, toutes les X semaines ou tous les X mois, est un coût très important, puisque ça, ça implique le déplacement d'une personne. Ça implique du temps humain et ça, ça fait très vite un coup caché très important. Là où avec Sigfox, un objet va pouvoir vivre en autonomie complète pendant des années. Donc selon le cas d'application, selon le type de batterie utilisée, il va pouvoir communiquer euh, pendant un an, trois ans, cinq ans, sept ans, dix ans pour des, des objets qui communiquent euh, seulement une fois de temps en temps. Donc ça permet d'avoir une, une indépendance complète et d'avoir des capteurs oubliés en fait. cest des, des choses qui sont déployées et qui ne nécessitent plus ensuite aucune maintenance, aucune opération directe simplement continuer à mesurer l'environnement, continuer à mesurer les conditions et transmettre périodiquement les, les informations. C'est le principal avantage de CityFox, c'est cette capacité d'avoir de des choses qui vont communiquer à très faible coût, pendant très longtemps, sans maintenance. Alors si on parle de positionnement concurrentiel, on est dans un monde qui est encore un petit peu mouvement avec euh, beaucoup de bruit euh, si on fait l'analogie avec les systèmes radio SIGFOX n'a pas vraiment de concurrence frontale aujourd'hui, on a une offre qui peut être complémentaire de beaucoup d'autres solutions euh, wireless, euh, tant les communications champs proches comme le wifi le bluetooth qui vont permettre de transmettre beaucoup de données mais à une distance de quelques mètres, quelques dizaines de mètres là où SIGFOX va permettre de transmettre des toutes petites données de quelques octets à des dizaines de kilomètres on va aussi être complémentaire d'offres cellulaires plus classiques, soit la 2G, soit les, les nouveaux standards émergents, qui vont être très souvent des choses orientées soit vers le haut débit, soit qui sont sur des, des empreintes beaucoup plus fortes en termes de coûts de composants, des coûts de modem et des coûts de, de mémoire, c'est-à-dire des, des architectures plus complexes, et, mais qui vont permettre souvent de transmettre plus de données. Donc on, est, on a aujourd'hui beaucoup d'objets de, de, communicants sur le réseau, qui sont hybrides, c'est-à-dire qui communiquent via Sigfox, mais aussi via Wi-Fi dans certaines conditions, qui communiquent via Sigfox ou via un réseau cellulaire dans certaines conditions, d'être capable non pas de, de faire le choix de Sigfox ou quelque chose, mais de faire la combinaison qui correspond le mieux aux besoins de l'entreprise, aux besoins du cas d'application. Donc les, les gros avantages, gros bénéfices euh, qu'on pousse avec cet IoT, avec ce massive IoT à destination de nos clients, c'est la, la meilleure connaissance, de leur activité, la meilleure capacité à gérer tout ce qui est flux de, flux de, de pièces détachées, flux d'assets, flux euh, qui vont très vite générer beaucoup de, de pertes pour les entreprises, entre le, la perte, le vol, euh, le manque d'optimisation, c'est-à-dire des choses qui, qui coûtent du temps et qui finissent par ralentir l'activité, qu'améliorer cette connaissance, donc améliorer des, on va dire entre guillemets, des vieilles activités, mais aussi créer de, de, de toutes nouvelles applications business, Puisqu'avec une très une connaissance très fine avec donc une très grand, un très grand nombre de capteurs on génère beaucoup de données de données qui permettent d'avoir une connaissance très rapprochée euh, du monde dans lequel évolue l'entreprise et de non, non seulement améliorer les processus actuels mais de créer une toute, une toute nouvelle valeur avec ces, ces données récoltées Tout ça, c'est la, la partie ensoleillée de l'IoT, tout ce, ce champ d'application euh, qui, qui émerge de plus en plus. C'est-à-dire qu'on voit quand même une vraie accélération euh, depuis un an, même à, trop, même à notre niveau. Mais c'est un, un domaine qui a mis du temps à vraiment décoller et qui est encore dans cette phase de démarrage. On n'est pas encore sur ces milliards d'objets communicants. Aujourd'hui, on parle de millions. Euh, à l'échelle de Sigfox, on est euh, là, sur une semaine typique, sur euh, 3 millions d'objets communicants. L'idée d'aller vers ces milliards. C'est un, un monde qui met du temps à se déployer pour plusieurs raisons. La première, c'est l'évangélisation. La la, c'est en, en partie mon rôle. C'est la bonne compréhension par le monde industriel des avantages potentiels de l'IoT et euh, la bonne adéquation euh, avec le, le business. C'est-à-dire être capable d'avoir un vrai retour sur investissement. Euh, On sort de l'IoT en tant que buzzword, en tant que... Euh, outils d'innovation, outils de communication, où, euh, Voilà, des entreprises, il y a quelques années, cherchaient à faire de l'IoT uniquement pour euh, pouvoir dire qu'elles faisaient de l'IoT, là où on est maintenant sur une vraie recherche euh, du ROI, une vraie identification du business case, et une vraie valeur euh, pour moyen terme, pour les entreprises qui déploient des, des choses sur des réseaux IoT. Donc, on a cette, cette phase de compréhension qui, qui peut prendre du temps, donc on a toujours des cycles d'identification, de, des, des cycles de décision qui sont longs, et surtout, on parle d'objets, on parle de choses communicantes, Donc ça, ça implique euh, de la conception, de la production, euh, du test, du déploiement. Des choses qui, naturellement, prennent du temps. Euh, on n'est pas sur une application mobile qui peut se déployer dans les 24 heures, qui peut être corrigée dans la foulée. On est sur des choses qui prennent du temps. Donc C'est aussi pour ça qu'on a une courbe qui est là aujourd'hui dans dans, à ce point d'inflexion. particularité de Sigfox, c'est d'avoir plusieurs années d'expérience sur l'opération de réseau euh, sur ces bandes partagées, avec un niveau de service garanti, et donc en utilisant ce protocole qui permet, avec cette petite énergie, donc qui est due à la régulation, c'est-à-dire qu'en Europe, on doit utiliser une puissance émise maximum de 14 dBm, ou 25 milliwatts en, en puissance de sortie, ce qui veut dire que c'est très faible, pour euh, ceux qui ne sont pas familiers avec ce genre d'unité, ce qu'il euh, faut retenir, c'est que c'est très peu d'énergie, et pour pouvoir réussir à avoir une, une un fort pourcentage de réception, un très bon niveau de service à longue distance avec petite puissance, on utilise cette ultra narrowband pour concentrer toute l'énergie sur une très faible partie du spectre et pouvoir passer outre le niveau de bruit, passer outre les, les perturbateurs, etc. Et euh, dans, le méga... dans le protocole Sigfox, sont intégrés des mécanismes de répétition automatique, qui ne sont pas des répétitions uniquement pour euh, augmenter la probabilité de réception. Et qui sont des mécanismes de diversité, cest que chaque message va être émis sur trois fréquences différentes, donc trois pseudo-canaux, puisque Sigfox, contrairement à d'autres protocoles télécoms, n'utilise pas de canaux, n'utilise pas 5, 7, 9 canaux au sein de la bande de fréquences, mais au sein d'une plage de 192 kHz, va utiliser près de 2000 pseudo-canaux de 100 Hz. Donc chaque message va être émis sur trois fréquences pseudo-aléatoires dans cette, ce spectre disponible, qui est écouté par chacune des stations. Trois messages émis à trois fréquences différentes, à trois instants différents, et qui vont être reçus par N stations de base. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun attachement entre un objet communiquant et une des stations du réseau Sigfox. Les objets ont une intelligence assez faible, euh, ouais. pas par, euh, parce qu'on veut qu'ils soient bêtes, mais parce que ça, leur, ça permet d'avoir des objets très simples et d'avoir des composants très basiques et très peu coûteux. Donc chacun des objets va uniquement, quand il a besoin d'émettre un message, c'est-à-dire quand il a détecté un événement, une porte qui s'est ouverte, euh, une température qui a changé ou que c'est le moment pour lui d'émettre sa mesure périodique, va décider d'émettre un message. Il ne va pas se synchroniser avec le réseau, il ne va pas attendre d'autorisation ou d'ordre du réseau, il va automatiquement émettre un message et les stations sont en écoute permanente et ce mécanisme euh, ultranarobane couplé au mécanisme de diversité, donc de, avec ses répétitions, donc diversité spectrale, diversité temporelle et diversité spatiale, va permettre de détecter et de traiter ces messages qui sont ensuite authentifiés. Euh, dédupliquer et transmis au, au client. Donc, ce qui fait qu'un message va pouvoir être reçu par 3, 4, 5 stations, voire plus dans des zones très densément euh, couvertes ou lorsque le capteur est dans des conditions très favorables et permettre d'avoir euh, cette très longue distance de, de communication. Quel avantage pour euh, nous Alors, voilà, les, La très longue distance, c'est amusant pour moi en tant qu'évangéliste de pouvoir dire qu'on a des, des réceptions à plus de 1000 km. Donc on a très souvent des réceptions à plus de 100 km. Et le vrai intérêt pour euh, nos clients, pour les professionnels, c'est que ça permet euh, à l'opérateur de réseau, qui est donc Sigfox et ses partenaires, de couvrir un territoire important avec un faible investissement, donc un faible nombre de stations de base, donc un faible investissement, des plus faibles coûts d'exploitation et de plus faibles euh, coûts de service, ce qui permet de proposer le service à des coûts euh, très compétitifs euh, qui peuvent descendre jusqu'à, voire en dessous d'un euro par an par objet communicant sur des très grandes flottes d'objets. Ça, c'est pour la, la partie technique. Je ne m'attarde pas trop sur la partie informatique où, en fait, SIGFOX, aujourd'hui, agit comme un passe-plat, entre guillemets. C'est-à-dire que chacun des messages reçus sont transmis à notre plateforme cloud qui se charge de l'authentification, de l'association avec les contrats, s'assurer que le message a bien été émis par l'objet qui prétend l'avoir émis, donc avec des mécanismes de, de signature propre à chaque objet. Mais ensuite, la donnée n'est pas, pas spécialement... Elle est stockée à un certain temps chez SIGFOX, pendant 12 mois pour des raisons légales, mais elle est surtout poussée vers l'infrastructure du du client ou de l'utilisateur du, du parc d'objets très simplement avec des API standards des mécanismes de callback, donc de push qui vont lui permettre qui vont permettre ensuite au client qu'à la connaissance de cette donnée de la, de la manière dont elle est formatée de l'exploiter. Je parlais tout à l'heure de tout petit message des particularités du réseau SIGFOX. Comme j'ai dit, très peu d'énergie très longue distance mais pour que ça fonctionne bien, ça veut dire aussi qu'on a un très faible débit c'est à dire qu'on émet à 100 bits par seconde en France donc 100 bits pas de kilos, pas de méga, et des messages qui vont être jusqu'à 12 octets de charge utile. Donc on ne va pas émettre de, de flux vidéo, on ne va pas émettre de, de données riches, mais on va émettre des, des données binaires, encodées au niveau binaire, euh, sur quelques octets, qui vont permettre d'avoir cette connaissance fine de l'environnement. Voilà pour la partie technique. Donc 12, mai, 12 octets par message, jusqu'à 140 fois par jour, donc là c'est lié à la régulation que j'évoquais plus tôt, sur la bande de fréquence 860 MHz qu'on utilise en Europe donc 12 octets jusqu'à 140 fois par jour en message montant et avec la capacité pour chacun des objets de recevoir des informations du réseau ou de demander des informations au réseau, puisque les, les objets sont dits dormants qui ne sont pas connectés au réseau et périodiquement un objet peut demander au réseau et donc au système d'information client euh, quel comportement adopter, donc ça c'est des choses qui sont euh, propres au métier, qui sont propres à l'application qui vont permettre soit de mettre un, un objet en sommeil, ça va permettre de couper une valve, ça va permettre de changer la fréquence d'échantillonnage, tout un tas de mécanismes qui vont être différents selon le cas d'application. Mais là encore, des petits messages très simples, euh, une fois de temps en temps, qui vont permettre de bien piloter son, son parc d'objets communiques. Sur la partie formation, euh, j'évoquais tout à l'heure le fait que l'IoT est encore un monde émergent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore une maturité très forte, on est encore dans... Quelque chose où les, les entreprises apprennent, découvrent comment fonctionner ou comment bénéficier de l'IoT. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il n'y a pas encore suffisamment de gens qui sont formés à ces, à ces nouvelles technologies et à ces nouveaux, ces nouveaux impacts sur les, sur les business. Donc tant sur le côté ingénierie, c'est-à-dire être capable de bien comprendre la, la spécificité de ces réseaux, six fois, six fois que c'est partie des réseaux qu'on appelle LPWA, pour Low Powered Wide Area. Donc les particularités, puisqu'on n'est pas sur un réseau télécom très complexe, on est sur des, des processus d'information très simplifiés. La compétence pour être capable de concevoir des systèmes embarqués fonctionnant sur ces réseaux, donc on est déjà sur deux mondes qui sont un petit peu différents, entre le monde des systèmes embarqués, le monde des télécoms, le monde de la conception mécanique, et sur le monde de la, de la performance RF, donc être capable de concevoir un objet euh, qui répond à la fois aux contraintes de coût, de design, mais de performance radio également. Et enfin, évidemment, les compétences informatiques, puisque le, on va dire le, le grand chantier qui s'ouvre, c'est celui de, du traitement, de l'exploitation et de la valorisation des données récoltées et transmises par ces, ces systèmes communicants. Le conseil est sur des, des profils euh, ingénieurs qui sont très différents et où il y a encore aujourd'hui euh, une, une pénurie ou du moins une, une adaptation à faire désolé. Donc j'ai une adaptation qui, qui reste à faire pour permettre de transformer des, des projets IoT qui se lancent là, dans, les, dans les entreprises qui ont déjà commencé à se lancer et pouvoir les valoriser au maximum et bénéficier de, des bonnes compétences. C'est pour ça que, fois que je cherche également à, à collaborer avec un grand nombre d'universités ou d'écoles dans le monde pour euh, favoriser la diffusion de ces compétences-là et faire en sorte que les, les utilisateurs ou les clients de demain aient la capacité de trouver les, les bonnes compétences pour accélérer leurs projets en France et ailleurs dans le monde. Et il y avait évidemment aussi un besoin de, de formation de professionnels sur l'aspect la, pur pure business, puisqu'on parle de transformation de métiers souvent assez anciens. On n'est pas forcément sur des mondes très high tech. Ça peut aller du... des choses assez bas à niveau dans la chaîne logistique, qui aujourd'hui ne sont pas forcément toutes numérisées. Ça peut être des choses dans le monde de l'agriculture. Donc la compréhension de ce que la révolution peut être l'IoT dans, dans ces champs d'activité là et la compréhension de la révolution qui vient, qui est la révolution des données, et d'être capable de bien exploiter, bien comprendre, donc d'aller au-delà de ces besoins de machine learning, AI, big data, etc., mais d'être capable de vraiment comprendre quelle valeur ces données peuvent apporter à un business et quel nouveau business ça va permettre de créer pour tout un tas de sociétés déjà assez établies.